Eh bien salut à tous c'est Spint et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui vu que c'est mon premier unboxing J'avais envie d'en faire un donc euh, c'est parti euh, Je suis en compagnie de Chanel pour cette vidéo, coucou Chanel Oh Tu mignonne Viens là <rire> Trop mignonne Bref euh, Donc voilà, je filme avec la GoPro donc c'est pour ça que vous, vous, vous ne voyez pas pardon ma tête, vous voyez bien mes mains, je peux me servir de mes deux mains donc c'est très pratique Ok euh, donc, je vais utiliser ce petit cutter, et je vais ouvrir ce carton. Alors, qu'est-ce que c'est, déjà, tout, tout, tout premièrement C'est un cadeau que j'avais commandé, donc, pour Noël. <rire> Il s'agit d'un clavier, donc je vais vous montrer un petit peu, on va ouvrir ça ensemble. Hop. Voilà, nickel. Ok. Euh, donc, c'est un beau, beau clavier, on va dire, qui a coûté assez cher. Je ne dirai pas le prix, vous irez voir sur... Euh... Google Shopping ou ce que vous voulez, hop, voilà, ok, euh, je l'avais commandé en fait donc pour Noël, je, je vais juste finir de raconter, euh, je l'avais commandé donc pour Noël, je vais laisser un petit peu la que si vous savez pas voir grand chose, euh, et en fait on me l'avait promis pour le pour pour pour le 5, euh, non d'abord pour le 17 janvier, euh, il n'est pas arrivé le 17 janvier, donc du coup après, euh, qu'est-ce que tu fais Ouais. Euh, du coup après en fait on me l'avait dit pour le 5 février Et puis au final donc euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un mail directement Enfin mon père a envoyé un mail directement au fabricant euh, Pour lui demander tout simplement bah, pourquoi on n'avait pas Enfin qu'est-ce qui était euh, pourquoi y a, Attends tu vas te baisser avec ça Chanel euh, D'où pouvait venir le problème Et en fait il s'avérait que le clavier Enfin euh, la version que je voulais n'existait pas encore en France Enfin en tout cas en version française Car il faut savoir que ce clavier clavier, bien ben, ben, ben, ben, ce clavier, il en existe 6 euh, versions, chacune avec 17 layouts, donc ça veut dire 17 dispositions des touches différentes, donc pour tous les pays. <rire> oh, t'es trop mignon. Euh, ce qui faisait donc 102 claviers au fait au total, et euh, la version française n'avait pas encore été fabriquée. Donc c'est parti, vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Oh là là, j'en bave, je ne l'ai toujours pas ouvert, hein, c'est vraiment en direct. Mon Dieu que ça a l'air beau. Alors attendez, voilà. Ça correctement, tac, Chanel qui s'est vu. Wow. Alors attendez, je vais virer le carton. Voilà, on va poser ça bien. Voilà, donc il s'agit d'un Rockat RAIOS MK Pro. Euh, donc avec des Switch MX Black à la base j'en voulais en fait des MX Brown Malheureusement les Brown n'étaient pas disponibles en version française Donc j'ai pris des Black c'est pas grave euh, C'est des linéaires pour ceux qui connaissent Enfin des linéaires quoi euh, Avec une résistance je crois de 60 60 grammes je crois Bref on s'en fout euh, Donc voilà c'est bien pour les MMO Bien pour les FPS tout ça tout ça Voilà c'est magnifique Donc on va virer ce plastique de merde Voilà Éclate-toi. Ok. <coughs> oh, c'est bon. Je suis impatient de, impatient de voir un petit peu la gueule qu'il a. Il a l'air assez grand et assez lourd. C'est pas mal. Tant mieux, tant mieux. Mon clavier actuel, c'est celui-là. Bon, c'est un peu le bordel sur mon bureau, excusez-moi. Hop. Voilà, mon clavier actuel, c'est un Logitech, je ne sais plus quoi, vu que à la base, c'est pas le mien, c'était celui de mon père. Euh, Logitech S510, visiblement. Pas mal, c'est un sans fil. Celui-là, sera avec fil, donc euh, ce sera normalement plus... Euh, Enfin, il y aura moins de problèmes de piles, etc., vu que c'est branché au clavier. Euh, branché à l'ordi, pardon. Donc voilà, ça, c'était mon ancien clavier, qui était très bien aussi. Hein. C'était un, bon, euh, un bon clavier. Alors. <coughs> quest que tu te caches en dessous Elle va vraiment faire l'animation pendant cette vidéo, Chanel. Alors. Euh, tuc, tuc, tuc. On va ouvrir tout ça. Pas la peine de mettre aussi gros. Tac. Voilà. Nickel. Ok, re-excusez-moi, il y a eu un problème d'enregistrement. Donc, j'étais en train d'ouvrir la boîte que voici, magnifique raios, c'est beau c'est beau packaging quand même, hein. faut, faut reconnaître euh, c'est sympa, ça fait plaisir alors, j'imagine qu'on ouvre comme ça ouais, il doit y avoir un truc à enlever voilà waouh <rire> la voilà, bête il est magnifique il est géant, il est beau, il est grand ok on va enlever là protection Jolie protection, <rire> c'est bien moulé, c'est sympathique. Et donc là, on a notre beau clavier. Waouh. Bonjour. Je. Merde. Je. Faut que je m'habitue aussi à la disposition des touches. Je m'appelle Robin. Excellent. Bah, c'est bien niveau résistance des touches. Euh, c'est très bien. J'aime bien. C'est. C'est sympa. Ok. Donc. Donc, toutes les touches s'allument aussi, également. Là, vous avez plusieurs trucs. De toute façon, on va tester ça dès que je l'aurai installé. Euh, pour l'instant, c'est vraiment... genre Je vous montre hein. euh, vos matériaux, en tout cas. Les touches sont bien sympathiques. Vous voyez que... le En fait, les, les touches de base ne sont pas... <rire> Qu'est-ce qu'elle nous fait euh, Les touches de base ne sont pas... Enfin, on va dire... Vous voyez que... Y est... Enfin, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais... Par exemple, pour le N, ici, on voit que les bords ne sont pas très... Euh... Pas très très net en fait c'est parce que quand ça s'allume bien évidemment vous voyez beaucoup mieux les caractères voilà ici on a des macros également donc euh, 5 macros je crois qu'on peut aller jusqu'à 500 macros avec ce clavier il me semble euh, d'après en tout cas le, la vidéo de présentation le fat câble aussi derrière hein, c'est pas du câble de je vais pas dire de, de quoi mais hop <coughs> Ici on a le Quick Installer Guide, enfin installation guide, donc euh, peut-être un CD avec des... Non, visiblement, il n'y a pas de CD, ça doit être juste un livre, ok, d'accord. Donc euh, voilà, en dessous on n'a rien, donc ok, nickel. <coughs> je connais ça bien, voilà. Oh, il envoie du pâté, hein. Oh, il envoie du pâté. Donc ici on peut brancher également, euh, je sais pas si vous voyez bien, casque et micro, donc ça ça va m'être utile. On peut brancher deux ports, enfin euh, on a deux ports USB ici. Donc derrière, évidemment, la prise d'alimentation et de, de gestion, tout simplement. Euh, et puis voilà, on a vraiment un beau socle, bien bien, bien soin, bien classe. Euh, ici, des protections pour l'instant, évidemment, ça s'enlève. Ben écoutez, je vais installer tout ça et puis on se retrouve euh, on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Pour ceux qui éventuellement voulaient la voir, euh, je voulais vous montrer bah, vite fait ma tour, tout simplement. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, je sais pas si vous voyez bien là, d'ailleurs je vais garder l'iPhone sous les yeux. Euh, donc voilà, c'est une Zalman Z11+, plus, euh, excellente, qualité-prix, vraiment, je conseille à tout le monde. Euh, ouais, c'est un, un beau joujou. Neuf ventilos à l'intérieur, je crois. De base, il y en a cinq, mais bon, après, je rajoute euh, ceux que j'ai mis. Euh, voilà, c'est vraiment tranquille, il hein, y, y a de quoi faire. Donc voilà, on va brancher notre clavier à tout ça. Je vous retrouve après, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. À tout de suite. Et donc, nous voilà, donc le guide d'installation, et attention, wow, le clavier <rire> Euh, donc pour l'instant, vous voyez que quelques touches seulement sont allumées. On peut régler ça. Donc euh, toutes les touches en fait sont réglables. Vous devez certainement voir les touches un petit peu clignoter à l'écran. C'est normal. C'est parce qu'en fait les touches clignotent à une fréquence très élevée. Euh, donc à l'œil nu ça ne se voit pas, mais avec une caméra étant donné qu'une caméra filme euh, en l'occurrence 60 images secondes pour euh, pour la GoPro, euh, vous avez une sorte de clignotement de haut, enfin de base en haut normalement. Donc c'est normal, mais bah, je veux dire, avec les yeux, euh, comme ça, tout seul, ça ne se voit pas du tout, vraiment. Donc, euh, le guide d'installation, je regarderai si besoin. Je vais le mettre euh, over the bin. Voilà, the bin. Toi-même, tu sais. Alors, <coughs> je ne sais pas s'il marche déjà. On va tester. Euh, genre, tiens, hop. Euh, tout, tout, tout nouveau. Fichier texte. Suspense. Voilà, oui, ça leur l'heure de marcher. Ah, oh, quand on appuie sur Mousse 4, ça met 4. D'accord. Ça, il va falloir que je m'habitue aussi à la présence de ces touches parce que vous savez que quand... Enfin, souvent, euh, pour se repérer sur un clavier, avec le petit doigt, on fait comme ça et on, on se dit, tiens, hop, la deuxième touche en haut, c'est Shift. Là, il va falloir que je m'habitue, c'est la, la touche d'après. Donc, euh, on va l'appeler lol. et donc, c'est bon, ça fonctionne nickel. Hop, on ouvre. Voilà, tranquille. Donc, euh, il va falloir que je m'habitue aussi un petit peu à la disposition des touches qui est pas... Tout à fait, tout à fait la même que sur mon ancien clavier. C'est normal, ça varie un petit peu de chaque clavier. Donc, si j'essaie de taper sans regarder le clavier, on va voir ce que ça va donner. Bonjour. Ok, déjà, un peu. Je suis... No, no, no. Bon, ça passe. Niveau, ça va. En fait. Je tape juste un peu moins vite, mais ça va. Ok. Donc, c'est très bien, c'est très bien, c'est très joli. Euh, on peut configurer plein d'effets. Ah, D'ailleurs, je vais enlever ces machins-là, tout moche, là. Tac. Tac, tac. Tac, et tac, voilà, c'est mieux. Ok, waouh, <coughs> <Wow. rire> il est vraiment beau. Il y a écrit mechanical keyboard, donc ça veut dire clavier mécanique, évidemment. Oui, j'ai oublié de préciser, c'est un clavier mécanique, donc en l'occurrence avec des, des switches MX Black, comme vous avez pu le voir. Euh, on peut régler donc visiblement pas mal de choses. Oh, et ça, c'est marrant, ça, www, ça évite de devoir le F1. ouais, Si je mets par exemple FN... Non, bah faut, je, faut que je... Tiens d'ailleurs quand j'appuie sur FN Vous voyez que ça bouge l'éclairage des touches C'est sympa ça Ah oui d'accord quand j'appuie sur FN ça, ça met toutes les touches en fait qui marchent avec FN Donc ça c'est pas mal Ici on a la luminosité Oui effectivement regardez on peut varier Il y a plusieurs luminosités Donc 1, 2, 3, 4, 5 Visiblement vous en avez 5 différentes Donc ça c'est bien Plus euh, éteinte, moi j'aime bien quand c'est bien lumineux Ok Euh Bon, vous avez pas mal de fonctions, stop, etc. Bon, ça, sur la plupart des claviers classiques, ici, vous pouvez régler le son, normal. Et puis, voilà, donc, ça a l'air pas mal, OK. Euh, je vais regarder pour configurer... <coughs> Dégage, hop, voilà. Pour con... Putain, les trucs, qui sont statiques, c'est ouf. On me colle au doigt. Euh, alors, pour configurer l'allumage des touches, je ne sais pas comment... On fait. Je pense qu'il faut installer... On va aller se Euh... Ok, donc visiblement il faut installer un programme. Euh je pense pas qu'il me l'a installé. Non, il l'a pas installé avec les pilotes. Included Software Development Kit. Ok, je vais aller voir sur le site. Parce que j'ai pas eu de. J'ai pas eu de, de DVD ou fin de, de CD en tout cas avec, euh, avec la boîte, donc on va aller voir sur le site. Rocket. Rocket MK Pro, euh, on va mettre euh, software tout simplement. Ah tiens, c'est marrant ça quand vous appuyez sur une touche, vous voyez qu'elle reste un petit moment éclairée. C'est sympa ça. Tac, tac, tac, tac. Euh, on a dit Rocket okay, software, ok. Pouf. Ok. Caractéristiques techniques, tatatata. Ta, ta, ta, ta. Ouais, donc c'est mon clavier, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hum. Bon, je vais essayer de trouver ça et puis je, veux, je vous retrouve tout de suite après. Et re-tout le monde, donc après un certain temps de recherche et tout de ce qu'on pouvait faire, euh, faut savoir que vous avez un site déjà, donc qui est le powergridrocket.org machin truc. Là-dessus, vous pouvez télécharger pas mal de trucs, donc on, là, je vais sur le store ici, et vous voyez que vous avez pas mal d'applications, en quelque sorte, euh, pour votre euh, logiciel Power Grid sur votre PC. Donc ici, on a le logiciel Power Grid, j'y reviendrai un petit peu plus tard, pour l'instant, on va parler de euh, du driver, donc du firmware que ça vous installe. Il faudra reboot votre PC, parce que moi, en fait, c'est pour ça que ça marchait pas, je me demandais pourquoi ça marche pas, c'est parce qu'il faut tout simplement reboot le PC. Donc, euh... Déjà ici, vous avez donc un menu, ici Main Control. Vous pouvez changer euh, quelques petits trucs. Je vous laisserai euh, voir ça si, enfin, si jamais vous achetez le clavier, bien sûr. Euh, K Illumination ». Ici, vous pouvez changer exactement quelle touche, ça c'est ce qui m'intéresse pas mal. Quelle touche vous voulez qu'il soit allumé ou pas. Donc vous voyez que par défaut, on a la ZSQD, donc euh, Gamer hein, de base. Par exemple, Shift pour courir. Si je veux qu'il soit activé, je mets Hop, je mets on comme ça, Appli. Tac, et vous voyez que Shift s'est allumé. Euh, espace, par exemple, pour sauter, hein. hop, tac. Euh, puis après, voilà, vous pouvez vraiment choisir exactement les touches que vous souhaitez avoir allumées. C'est plutôt utile, donc euh, voilà. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, OK. Euh, donc pour ce qui est des options, voilà, je ne vais pas, pas trop m'attarder dessus. Et ici, on a un petit logiciel par contre qui est très inté intéressant, pardon, et vous pouvez vous connecter avec, en fait, sur votre mobile. Donc euh, en l'occurrence, le voici. Il s'agit donc de Power Grid. Euh, donc pas mal d'options, euh, par exemple le son... Euh, je sais pas si ça va marcher, ça mettrait une musique au pif, je crois. Euh, yes. un peu le Suspense. C'est Evanescence. Ok, je vais la couper parce que sinon je vais me prendre un gros droit d'auteur. Donc voilà, là c'était Evanescence, en l'occurrence vous avez le titre qui s'affiche ici, vous pouvez changer, etc. Donc euh, pas mal du tout. Ok, euh, ensuite, euh, un petit truc très sympa aussi, c'est le Rayos LightFX, donc je vais vous le montrer directement sur le téléphone, voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va se mettre en... Ouais, se connecter, s'il te plaît, merci. Light LightFX. Alors attention, regardez bien le clavier, c'est parti. Donc là, ça vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec euh, le clavier, donc avec, euh, je veux dire, la personnalisation de, de tout ce qui est euh, l'illumination du clavier. Donc c'est vraiment très personnalisable, assez complet, c'est vraiment, euh, vraiment stylé. Vous voyez que là il y a Snowfall, après il va y avoir Metaball, voilà c'est ça. Une espèce de, de, de vague, c'est assez, assez bizarre. Ici on a une espèce d'aller-retour avec les, les, barres, euh, de, les barres de fonction. Là on a une, une cosinus wave, c'est comme ça qu'ils appellent ça. La pluie, donc euh, juste un petit clignotement. Voilà, et puis après ça recommence. Voilà. Donc ça c'est pour, euh, pour ceci qui est assez sympa. Euh, pour arrêter, par contre, j'ai pas encore trouvé exactement. Je, pour l'instant j'ai juste quitté en fait l'application et hop ça vous remet euh, votre enfin j'ai juste quitté sur le programme sur l'ordi et ça vous remet votre éclairage comme vous vouliez tout à l'heure, donc après vous pouvez aussi euh, si vous voulez avoir toutes les touches éclairées vous pouvez aussi, et vous pouvez d'ailleurs également euh, associer en fait certaines configs à des slots donc euh, les slots qui sont bah, M1, M2, M3, M4 euh, et M5 donc ça c'est très pratique du coup euh, on va par exemple tester tout de tout allumer euh, all est-ce que ça marche appli oui voilà donc là on a tout le clavier qui est allumé donc ça peut être sympa aussi euh, si vous voulez juste taper du texte ou de toute façon quand vous connaissez l'emplacement des touches voilà ça peut être assez sympa voilà voilà euh, bah écoutez c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant ce clavier je pense euh, vraiment bon clavier je suis assez content il est assez lourd il passe son poids il y a aussi derrière euh, alors je sais pas si on va bien voir ici euh, voilà ici on a des, des petits euh, des petits trépieds enfin trépieds je sais plus exactement qu'on peut relever et puis voilà comme ça vous êtes un petit peu plus penché euh, pour ceux qui préfèrent, moi j'aime bien sans. Tac, on remet Voilà, c'est très bien, c'est cosy. Donc voilà, Rocket, euh, Rocat Raios MK Pro. Euh, ah oui tiens par contre là tout s'est éteint du coup j'ai oublié d'appliquer. Euh, oh, il est en train de faire des trucs aléatoires, c'est rigolo. Petite dernière chose avant de vous laisser, euh, j'ai configuré trois profils pour l'instant. Donc j'en ai appelé un startup, l'autre gaming et l'autre ripple Je voudrais vous montrer ce que c'est le Ripple FX. Donc euh, déjà je vais mettre. Je ne vous montre pas le clavier exprès. Hop voilà, je me mets en startup. Donc ça c'est euh, ma config startup. Donc voilà, rien de particulier quand j'appuie sur une touche. Si, si j'ouvre un, un éditeur de texte. Voilà quand j'appuie sur une touche, vous voyez qu'elle met un. Elle, elle disparaît et puis elle met un certain temps à réapparaître. Donc euh, c'est assez sympa, tatata. Voilà. Euh, tchouk, non pas, pas, oh, voilà, comme ça euh, Ensuite donc j'ai fait le profil gaming donc voilà là ça laisse s'allumer que Shift, ZSQD et Espace, et bon après toutes les touches de fonction et les flèches, donc ça c'est pareil, vous pouvez modifier comme vous voulez. Après bon toutes les autres touches marchent quand même, hein, vous voyez que c'est euh, Voilà, c'est magnifique. Ok. Et enfin le dernier, donc hop, le 3, le ripple effect. Donc là tout s'éteint, mais mais. mais oh. Si c'est pas magnifique. Voilà. Donc ça c'est un petit effet assez sympa. Euh, que vous pouvez euh, configurer. Pas besoin de rajouter de plugin. C'est directement dans le, dans le clavier. Donc euh, c'est tout bonnement sublime. Voilà. <rire> Rien d'autre à rajouter. Ok ok. Bon ben bah, voilà, voilà. voilou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mon premier unboxing. Donc euh, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Laissez un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et puis dans tous les cas on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez bye tout le monde. Juste le petit bonus de la fin. Coucou Chanel. Tu vois ça Tu vois Qu'est-ce que c'est <rire> Ça, ils adorent ça. Hein. <rire> Va chercher. Oh là là. Bon, allez, j'arrête de la torturer, plus c'est bon. Tu sais Bien, bien. Et voilà. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est <rire> Elle le <me> cherche partout. <rire> elle baille tout le monde.